Pour formater des cellules sous LibreOffice, nous pouvons soit cliquer sur une cellule, dans ce cas-là ce sera la seule qui sera concernée par le changement, soit nous pouvons sélectionner plusieurs, pour ceci nous maintenons le clic gauche et nous sélectionnons plusieurs cases. Toute la partie qui est en surbrillance sera donc concernée. Dans les formatages de base, nous avons le style de police la taille, mettre en gras, italique, souligné, aligné à gauche, centré, à droite, ou justifié, ce qui prendra toute la largeur de la cellule. Une petite fonction un peu spécifique qui se trouve ici, c'est lorsque l'on a plusieurs cellules de sélectionner, ceci permet de les fusionner. Et donc nous voyons ici qu'il n'y a plus qu'une cellule au lieu de deux ou même sur un autre groupe de cellules. Pour retourner aux cellules multiples comme c'était à la base, il suffit de recliquer dessus pour remettre le comportement de base. Cette fonction permet de choisir un type de format numérique donc si nous cliquons dessus cela donne des euros si nous cliquons ici cela donne des pourcentages pour la fonction suivante donc lorsque je clique ici il est possible d'enlever des zéros ou de rajouter ce qui va permettre d'avoir plus ou moins de précision sur la, la valeur la valeur par contre reste la même quel que soit son affichage il n'y a que l'affichage qui fait les arrondis par contre la valeur est exactement la même si on rajoute trop de précision, nous voyons ceci qui apparaît c'est à dire qu'il n'y a pas assez de place dans la cellule pour tout afficher pour corriger cela nous cliquons sur le, les colonnes et nous déplaçons de la colonne avec un clic gauche maintenu afin d'élargir la taille de la colonne ces fonctions là permettent de réduire ou d'augmenter le retrait celle-ci permet de mettre des bordures donc soit partout soit uniquement dans des zones sélectionnées c'est assez visuel voilà ici nous avons le bordure nous pouvons mettre des arrière-plans ou encore changer la couleur de la police cette petite case permet de voir tous les traits qui ont été construits donc toutes les cellules qui sont là en gris clair sont les cellules de base qui permettent de construire son tableur mais uniquement les endroits où nous avons placé des cadres seront visibles à l'impression donc ceci permet en cliquant ou en, dé, ou en recliquant pour remettre l'état normal, de, de voir un peu plus l'aspect visuel du document. Il y a également une, une fonction qui peut être assez utile et qui n'est pas dans cette barre, c'est le formatage des cellules. Donc tout ce qui est arrière-plan, alignement, se trouve dans cette barre. Mais au niveau des nombres, les catégories sont assez multiples, donc il y a le pourcentage et la monnaie qui sont donc présents ici, mais on peut choisir également d'autres types. Par exemple, on peut décider qu'il s'agit d'un nombre avec un certain euh, un certain arrondi, d'heures, de date de texte, tout simplement. Et donc en changeant la catégorie le format va s'appliquer à la cellule.